Bonjour, je vous remercie de nous accueillir. Vous êtes consultant indépendant international sur la politique énergétique nucléaire. Et depuis plusieurs années, vous êtes à l'initiative et l'auteur avec un groupe d'experts d'un rapport sur euh, l'état de l'industrie nucléaire dans le monde. Un rapport qui, qui est un rapport référence, un rapport euh, indépendant qui fait autorité. Je me demandais quel est, comment on en vient à, à publier un tel rapport euh, annuellement, une telle sommité de, de données D'abord, il faut quand même souligner que c'est un rapport que je, je ne prédige pas tout seul. En fait, je suis très fier de l'équipe extraordinaire que j'ai pu réunir autour de ce projet, qui s'est agrandi, qui s'est élargi au fur et à mesure. Euh, donc avec aujourd'hui des, des, des gens, des académiques euh, d'universités du Japon, de, du Canada, euh, de Harvard aux, aux États-Unis, euh, du think tank euh, Chatham House en, en, en Angleterre, enfin vraiment une équipe euh, hors pair. Donc juste ça pour euh, clarifier. J'ai l'honneur de coordonner ce projet, mais c'est quand même beaucoup de travail qui vient d'ailleurs. Euh, en fait c'est une longue histoire, euh, ça fait 30, plus de 35 ans que je travaille sur ce sujet et tout au début, en euh, début des années 80, il faut se remettre euh, dans, dans l'époque, il y avait un grand débat en Europe sur ce qu'on avait appelé les euromissiles. Donc ça n'a rien à voir avec l'énergie, c'était une question de défense. Et moi, euh, à l'époque, j'étais euh, objecteur de conscience. Et je venais en France et je me suis rendu compte qu'il n'y euh, avait aucune information sur des questions d'objection de conscience, quels sont les droits, quelles sont les, les, les, les options de service euh, etc. Euh, de l'autre côté du Rhin, on ne savait pas ce qui se passait en Allemagne et les Allemands ne savaient pas ce qui se passait en France. Puisque, les, les plus anciens s'en rappelleront, mais il y avait un article 51 qui interdisait toute, toute euh, <coughs> information euh, et promotion euh, du droit de, à l'objection en France. C'est Mitterrand, à l'époque, qui l'avait euh, abrogé. Donc euh, l'objection de conscience n'était pas du tout développée de la même façon euh, en France qu'en que Allemagne. Donc mes premiers... Les premiers articles que j'ai jamais écrits dans ma vie, c'était sur, sur le droit de l'objection de conscience euh, en Allemagne que j'ai publié en France et l'inverse. Et euh, donc c'est à travers cette enquête, cette recherche, je me suis rendu compte euh, qu'il n'y avait rien sur des questions du lien entre le nucléaire civil et militaire, parce que. Les bombes sont bien faites avec euh, des matières fissiles qui viennent de quelque part. Et s'il y a un bon exemple pour le lien entre les deux, c'est la France. Parce que contrairement à d'autres pays, la France n'a jamais fait le moindre secret du, du lien entre les deux. Au contraire, on a euh, dit dès le début du développement de, des industries civiles et militaires qu'il faut que l'un profite de l'autre et c'est comme ça que par exemple les premiers réacteurs EDF1, EDF2 et EDF3 en Chinon, ils ont aussi servi au moins partiellement à la production de plutonium militaire. Ça plaisait d'ailleurs pas terriblement bien à EDF de les appeler EDF 1, 2 et 3. Et puis de la même façon, on a, euh, on a financé sur le budget civil, 50% et militaire, 50% la première usine de la Hague, puisqu'on faisait du retraitement civil et du retraitement euh, militaire. Donc moi, ça m'intriguait qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune source d'information, euh, ou très peu. Euh, en dehors peut-être de la CFDT qui produisait un, un, un, euh, de l'information sur le, sur le sujet, mais il n'y avait pas de service d'information. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai créé avec d'autres gens euh, WISE Paris euh, comme service d'information sur des questions énergétiques. Et le, le point de départ était vraiment les surgénérateurs comme lien entre le civil et le militaire. Comment vient-on à être, à être euh, avec ce niveau d'expertise et être une, à devenir une référence pour les gouvernements En fait, moi, je n'étais pas académique. Donc moi, je suis ce qu'on appelle autodidacte, ce qui est en fait un, un terme extrêmement douteux parce qu'on se forme toujours avec d'autres gens. Euh, donc euh, ce n'est pas à travers des organisations d'aide de l'éducation euh, publique ou privée. Euh, mais moi, je me suis évidemment formé au fur et à mesure à l'aide des meilleurs spécialistes. Et Vous savez, quand j'ai commencé, j'ai travaillé pendant un an, et je ne faisais quasiment rien d'autre que de travailler sur des surgénérateurs, en, en l'espace après un an, j'étais devenu un spécialiste et, et, et qui avait une vraie connaissance sur des questions de surgénérateurs. Je me rappelle que le, le magazine Science venait m'interviewer euh, deux ans après que j'avais commencé à travailler là-dessus parce qu'ils considéraient que, que j'avais une, une, une connaissance qui était intéressante euh, à écouter. Euh, donc, euh, au fur et à mesure que j'ai travaillé, ça, ça, ça date il y a 35 ans, donc au fur et à mesure je suis passé par tous les sujets de, des questions nucléaires et plus large euh, des questions énergétiques parce que j'ai un tampon nucléaire sur le front, mais je ne fais pas que ça. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur la politique énergétique euh, de, de, de beaucoup de pays, et euh, c'est vraiment la, le travail en groupe. Euh, si c'est, euh, par exemple, euh, à Princeton, je fais partie depuis 2007 d'un groupe de travail international sur des matières fissiles, c'est un groupe euh, extrêmement intéressant, euh, qui. Euh, euh, qui à la fois comporte des, euh, des physiciens de très haut niveau, que des diplomates ou des anciens diplomates. Donc le mélange force les uns à écouter les autres. Euh, donc c'est fascinant euh, qu'à travers un tel groupe, on arrive à, grosso modo, à clarifier n'importe quelle question qui peut arriver. Par exemple, il y a eu un. un un accident tout à fait significatif à Sellafield en Angleterre, euh, où euh, la question était, est-ce qu'il y avait suffisamment de matière euh, fissile dans le cadre d'une solution pour arriver à une masse critique on, on pose ce type de questions dans ce type de groupe de travail et on a une réponse en 24 heures. C'est forme, ça forme, et sa forme... Euh, pour moi, c est, c est, ça a toujours été la meilleure façon de me former. C'est de commencer tout en haut, c'est-à-dire de demander aux gens qui, sont, qui ont la réputation d'être les meilleurs dans le, dans le domaine. Et j'ai fait ça pendant, pendant très longtemps. Ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que, euh, contrairement à quelqu'un qui fait son doctorat un jour, mettons, il a fait son doctorat il y a 20 ans, il y a 30 ans, moi, il faut que je fasse mon doctorat tout le temps. Il faut que je le refasse tout le temps. Les, le, le système académique fait souvent que les gens se reposent sur leurs travaux anciens, qu'ils tremblent toute leur vie. Alors qu'on sait euh, que la, la validité de ce qui est appris en cours de, d une, d une, des travaux de recherche pour une, pour une thèse, c'est très rarement de longue durée. Et donc moi, il faut que je me renouvelle. Il faut, faut que je renouvelle. Il faut que j'acquise tout le temps euh, des connaissances euh, euh, qui sont considérées comme, euh, comme valables. Mais comment on travaille au quotidien pour produire ça chaque année euh, en temps normal déjà, et comment, comment on travaille dans ces conditions de, sanitaires actuelles avec le Covid Comment on travaille pour quand même produire ces, ces données qui sont donc internationales, qui vont de, de, des plus petits pays aux plus, gros pays, aux plus grands pays. Que, que, quelle, est, quelle est la, la démarche Comment ça marche en pratique Bon, d'abord, tout mon travail a toujours euh, été basé sur un énorme réseau de, de contacts euh, de par le monde. Et, euh, et donc très souvent, c'est vraiment des données euh, nationales. C'est-à-dire, euh, si on cherche des données sur la Corée, et on ne connaît personne en Corée, pour valider euh, des, des données, c'est extrêmement compliqué. Donc, on est totalement dépendant des organisations internationales. Euh, et, et donc, nous, très tôt, on a commencé à, à créer notre propre réseau euh, d'experts. Euh, et, et vous savez, quand vous travaillez avec des gens pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous, vous avez une parfaite idée de la fiabilité euh, des données que vous pouvez obtenir ou d'un proofreading, d'un écho que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous produisez vous-même. Vous savez juger la valeur. Et il y en a qui sont très fiables sur un aspect mettons la sûreté, il y en a d'autres qui sont très fiables sur un autre aspect qui peut être la sécurité ou qui peut être l'économie. C'est totalement différent. J'ai toujours été analyste systémique, donc je n'ai jamais été technicien. Et Aujourd'hui, je, je le ressens comme un avantage. Je n'ai pas de, des lunettes d'un physicien, ni d'un chimiste ou d'un économiste. Moi, j'ai toujours gardé le grand angle. Et, et c'est pour ça que je travaille, évidemment, avec des physiciens ou avec des chimistes ou avec des économistes, euh, au, fous, au fur et à mesure du besoin de, de la recherche. Donc, donc le réseau... De contact d'experts sur le plan international est absolument fondamental et quand vous dites euh, le, le, les conditions euh, actuelles c'est pour pour nous pour la recherche très peu a changé puisqu'on a travaillé de toute façon surtout euh, en, en télétravail euh, à distance la grande différence est le rendu c'est à dire de s'imaginer qu'on qu fait un rapport et on le met en ligne et c'est fini, c'est une erreur, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, moi, une grande partie de ma vie, je passe à voyager, et à, à, à donner des conférences, euh, des présentations, euh, etc. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Et c'est aussi quelque chose où... Je suis assez certain que ce, ce, la, la, la qualité, en pâtirait à un moment donné. Parce qu'évidemment, quand vous voyagez, vous allez rencontrer d'autres gens. Vous, vous allez renouveler des contacts. Et tout ça, c est, c est, c est, ça n'a pas lieu de la même façon. De l'autre côté, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement, enfin, qu'on ne pouvait pas faire en, en présentiel. Le 11 mars, par exemple, l'anniversaire du début de la catastrophe de Fukushima, euh, j'ai fait trois webinars. Trois, l'un après l'autre. Bon, En présentiel, c'est impensable, hein, puisqu'ils n'ont pas lieu au même endroit. Donc, donc il, y a, il y a des... des des, des, des coûts, je dirais, mais il y a aussi des, des bénéfices, ça, ça sonne bizarre, mais il y a, on peut faire des choses en, en virtuel qu'on qu ne peut pas faire, et on ose faire aujourd'hui, qu'on n'a pas osé avant. J'imagine qu'il y a des pays qui sont réticents à donner des informations ou ou, ou les rendre publiques, donc comment, comment on fait pour être aussi exhaustif oh, Vous savez, on, on, je pense que les il doit y avoir plus de 1500 notes de bas de page et de références dans le rapport. Donc euh, évidemment, on, on consulte toute la littérature existante. Et ça, ça, ça veut dire aussi bien euh, la littérature spécialisée, des ce qu'on appelle « trade journals », c'est-à-dire la, la, la presse spécialisée, euh, et des rapports techniques, euh, économiques, euh, politiques… Et puis, euh, il, y a, il y a beaucoup de beaucoup d'interviews de, que nous, on fait, on mène nous-mêmes. C'est-à-dire, on, on, on a des contacts, dans, dans, comme j'ai dit, dans, dans, dans beaucoup de pays. Et puis, on, on se met en ligne avec les gens et on discute. T très souvent, ça peut euh, une seule question peut aller faire cinq allers-retours. Euh, et, et puis, on décide finalement quand même de laisser tomber l'aspect parce qu'on ne peut pas substantialiser. Je vous donne un exemple. Un, euh, notre façon de, de regarder les données sur les centrales nucléaires sont basées au départ sur les données de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui rassemble les données en provenance des différents pays nucléaires mais avec l'aval des pays, c'est-à-dire euh, l'agence ne peut pas corriger des données, même si elle sait qu'elles sont fausses, si ces données ne sont pas validées par les pays membres. Et ça pose un grand problème, puisqu'il puisqu y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de problèmes dans, dans les données. Par exemple, euh, l'agence de Vienne euh, compte toujours... Euh, 24, heures, 24 réacteurs en fonctionnement au Japon qui n'ont pas produit d'électricité depuis 10 ans. Jusqu'au jusqu 2007, il faut retourner en arrière. Il y a des, des réacteurs qui avaient été arrêtés suite à un tremblement de terre à Kashiwazaki, de l'autre côté de, de, de l'île de Honshu, et qui n'ont jamais redémarré depuis 2007 mais l'agence de Vienne les classe en, en fonctionnement. Nous, on estime que c'est est de, de conduire en erreur le public, et ce n'est pas bon. donc Nous, on prend les données de départ de l'agence de Vienne et on les répare, si vous voulez, on les corrige. Et c'est un travail monstrueux, puisqu'il y a eu plus de 750 réacteurs qui ont été mis en construction à un moment donné, donc, euh, je ne vous dis pas, si vous voulez corriger euh, chaque réacteur, et c'est vraiment comme ça, il faut ré, euh, corriger chaque, chaque donnée pour chaque réacteur. Le dernier problème, qu'on s'est rendu compte, c'est que la, le terme « début de construction » d'un réacteur, ça veut dire quoi Début de construction, c'est quand on commence à couper les arbres, ou euh, faire des routes, ou faire des trous, euh, c'est où, c'est quand et donc, sur le plan international, on s'est mis d'accord pour appeler le début de construction, la définition technique, c'est de commencer, de bétonner les fondations du bâtiment réacteur. Donc, on a, on a commencé à appeler ça le début de construction. Mais en fait, cette définition est intervenue au milieu de, des programmes de construction. Donc, il y a une partie... Des réacteurs, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, réglementairement, les débuts de construction n'existaient pas, comme terme, euh, terme technique. Euh, le terme, aux États-Unis, c'est l'autorisation de construire, le permis euh, de construire. Donc il n'y a pas de données réelles. Donc qu'est-ce que vous faites Comment vous Vous, classez le, vous placez où le début de construction. Donc ça, c'est le genre de travail que nous, on fait euh, au fur et à mesure. Et c'est la langue haleine. C'est pas du tout, euh, on corrige des données tous les ans. Antérieurement, rétroactivement. Et on sait très bien que tout n'est pas encore cohérent et ne sera probablement jamais parfaitement correct parce qu'on parce qu n'a pas les moyens de faire ça. À partir du dernier rapport, qu'est-ce qu'on peut dire de, de, du secteur nucléaire Comment il évolue Quelle, quelle est l'image instantanée qu peut, que l'on peut faire aujourd'hui Bon, je, je le traduis par deux chiffres. Le premier, c'est que euh, l'industrie nucléaire a rajouté net en 2020 0,4 gigawatts en nouvelle capacité. 0,4 gigawatts, ça veut dire 400 mégawatts, ça veut dire grosso modo la moitié d'un vieux 900 mégawatts réacteur euh, 900 mégawatts. Les renouvelables hors hydraulique, c'est-à-dire essentiellement solaire, éolien euh, et biomasse, en rajouté 200. 48 gigawatts, 0,4 nucléaire, 248 renouvelables, ça traduit tout, c'est-à-dire le nucléaire est devenu complètement, sans aucune signification, sans aucune importance, sur le marché international des capacités de production d'électricité, ça n'a aucune importance. Et c'est extraordinaire à quel point ce qu'on peut entendre comme discours ou comme réflexion sur le rôle de, du nucléaire aujourd'hui, quand on le compare avec la réalité. Et puis le 0,4 de rajout, c'est en tenant compte qu'on a eu six arrêts de réacteurs euh, en 2020 dans le monde et cinq rajouts. De réacteurs donc le net en termes de nombre de réacteurs est même négatif si vous regardez un petit peu plus en avant puisque euh, si, la mise en la mise en service ça arrive beaucoup d'années après le début de construction mais c'est un indicateur important et toute l'idée du rapport annuel c'est de de, de donner une, une analyse multicritère. Ce n'est pas un indicateur qu'on suit, mais beaucoup d'indicateurs à la fois. Et c'est un, un patchwork, et c'est le, le puzzle, c'est à la fin, qu'est-ce qu'on voit comme, euh, comme image C'est ça qui, qui compte. Donc un deuxième indicateur qui est, qui est très important, c'est euh, les, les débuts de construction, selon la, la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Bah, il y en a eu cinq, l'année dernière, donc quatre en Chine et un en Turquie. Donc, il ne se passe rien. Je veux dire, ce n'est pas comme s'il y avait un énorme mouvement, de, un enthousiasme ou quelque chose. Il ne se passe rien. Un début de construction est à, en dehors de la Chine C'est à comparer avec 44 débuts de construction en 1900. 76, c'est-à-dire on parle 45 ans en arrière, pas, ça ne date pas d'hier. Et puis cette, ces tendances, c'est-à-dire quand on regarde, quand, quand est-ce que la, les, les pointes ont été atteintes, euh, je veux dire en 1979, le nombre total de réacteurs en construction, c'est-à-dire à un moment donné, dans le listing, en construction, c'était 234. Bon, plus de 40 de ceux-là n'ont jamais vu un réseau électrique. C'est-à-dire, ils ont été abandonnés en cours de route. Donc, dans l'histoire, un réacteur sur U8 n'a jamais été terminé. La construction n'a jamais été terminée. Donc, il faut toujours être prudent si aujourd'hui on voit tant de réacteurs, en, donc on a une cinquantaine de réacteurs en construction, mais est-ce que ça veut dire que 50 seront mis en service Peu probable, peu probable. Et on sait bien, euh, il y avait quatre réacteurs en construction aux États-Unis, maintenant il n'en reste que deux, hein, parce qu'après avoir euh, dépensé plus de 10 milliards et la faillite de Westinghouse, le plus grand constructeur historique du nucléaire dans le monde, ben, on, il en reste deux. Euh, donc, euh, les, les et là, la question, c'est que, est-ce qu'ils vont le terminer Est-ce qu'ils ne vont pas les terminer On ne sait pas. La même chose, est-ce qu'on va terminer Hinkley Point C Je n'en sais rien. Pas... Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Aucune. L'histoire a montré qu'il n'y a pas de garantie. Donc le nucléaire mondial stagne à minima, il est porté par qui le nucléaire actuellement J'ai trouvé dans le rapport beaucoup de prospection et de volonté de la Russie et de la Chine de s'inscrire dans de multiples pays, en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a une vision géopolitique du secteur Est-ce qu'il y a un intérêt à souligner que la Russie et la Chine investissent beaucoup dans, dans, dans des pays étrangers Il faut être précis. La, la, moi, je, je le résumerai comme ça. La Chine construit chez elle et la Russie construit à l'étranger. Euh, la Chine euh, a maintenant une cinquantaine de réacteurs en fonctionnement. Euh, elle est restée très en dessous de la capacité installée qu'elle qu s'était fixée pour 2020. L'objectif était 58 gigawatts, ils en ont fait 51. Et puis en parallèle, il devait y avoir une trentaine de gigawatts en construction. Alors qu'il y en a, a peut-être une douzaine de gigawatts en, en construction à, à ce moment-là. Et euh, à l'étranger, le seul pays où la Chine a construit jusqu'à maintenant, c'est le Pakistan. Et la, la relation sino-pakistanaise sur le nucléaire, à la fois civil et militaire, est tel que moi j'appelle ça construire à la maison. Je veux dire, ce n'est pas comparable à, à comme vous dites construire en Afrique, ou construire en Europe, ou construire euh, ailleurs en Asie. C'est très particulier. Donc la Chine n'a pas d'expérience pour l'instant. Euh, et la Chine co le projet d'EDF en Angleterre, mais elle n'est pas euh, provider. elle n'amène pas la technologie. Euh, donc, donc, sur ce plan-là, il y a eu des tentatives, c'est vrai, mais pour l'instant, il n'y a aucun résultat, il n'y a rien qui se passe. Et il y a eu un, un, un ajout au rapport annuel de 2019 de, de, de la CGN, qui est la, la seule société chinoise, ils sont tous contrôlés par l'État d'une manière ou d'une autre, mais elle est cotée en bourse à Hong Kong. Et, euh, et dans, dans l'annexe, il y a une petite note euh, du, du rapport annuel en disant qu'ils arrêtent la, la, les prospectives à l'étranger et ils réaffectent les moyens à des, euh, des projets domestiques. Euh, donc ça, c'est une société, ce n'est pas la seule, mais je veux dire, c'est donc quand même, c'est quand même un signal qu'on a, on a réduit les ambitions sur le plan international. Et puis, il faut, faut, faut être clair, les, les, les, les ambitions nationales sont très en dessous de ce qu'on voit dans les chiffres. L'avenir, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est très en dessous de ce qui avait été dit dans le passé. En ce qui concerne la Russie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la Russie est le seul pays qui est vraiment agressif sur le plan de la prospection. La Russie propose des projets partout, euh, signe des accords intergouvernementaux partout, euh, etc. Ils ont investi une centaine de milliards euh, depuis plusieurs années, c'est ça Je n'en sais rien. Euh, les, les chiffres d'investissement, ça fait partie des, des choses où on a deux fois essayé de comprendre, en fait, de cumuler les engagements de l'économie russe, puisque c'est à travers Rosatom et ses filiales, que, donc une, une société d'État. Euh, que ces projets sont, sont réalisés. Et, euh, et, et, et, et tout le monde sait que, que l'économie russe ne va pas terriblement bien depuis quelques temps. Ce n'est pas nouveau. Et, et, et l'économie russe est très dépendante des prix euh, internationaux de, du pétrole et du gaz. Donc euh, les, les prix sont hauts, l'économie a plus d'argent, les prix sont bas, l'économie a moins d'argent. Et notamment pour cross-financing, pour, pour des, des subventionnements croisés du secteur nucléaire. Euh, donc domestiquement, ils ont réduit les ambitions, euh, les, les dépenses de façon importante. C'est-à-dire actuellement, il n'y a que deux réacteurs en construction en Russie. C'est rien, je veux dire. Pour, le, pour les ambitions affichées euh, de la Russie, deux réacteurs en construction à la maison. Ce n'est strictement rien. Par contre, ils, ils c'est eux qui construisent au Bangladesh, c'est eux qui construisent en Belarus, c'est eux qui construisent en Turquie. Donc, c'est au-delà de l'affichage. Il y a un certain nombre de projets, beaucoup moins que ce qu'ils prétendent. Hein. Euh, euh, on, on, si, on, si on en juge le réel sur le terrain, je je parle pas d'accord ou ça c'est autre chose nous on, on s'intéresse à la réalité sur le sur les sites mais c'est vrai que la Russie est e extrêmement agressif et, et a plus de plus de succès que d'autres pourquoi ben parce que la Russie amène l'argent c'est-à-dire c'est une logique, on appelle ça B.O.O. Build Own Operate, so construire, euh, euh, construire, euh, être propriétaire et exploitant. Puis ensuite euh, c'est comme un, un tarif d'achat garanti. C'est un peu comme l'accord que EDF a signé en Angleterre. C'est-à-dire on prend tout le risque, tous les risques de construction qui euh, mettent aujourd'hui en danger. EDF, hein. il faut, faut être clair que c'est un, une des raisons, pas la seule, une des raisons pourquoi EDF a de tels problèmes et, de, et une dette de, de plus de 42 milliards d'euros. Euh, mais il est clair que, que la Russie a cette volonté d'engager des sommes importantes à l'étranger. Pourquoi euh, D'ailleurs, on peut se poser en général la question pourquoi il y a encore des, des, des pays qui construisent des centrales nucléaires puisque, puisque quand on regarde les données économiques, ça n'a plus aucun sens. Euh, D'un point de vue politique énergétique, ça n'a pas de sens. D'un point de vue euh, politique climatique, ça n'a pas de sens et on pourrait en revenir. Alors pourquoi on le fait Et vous, vous dites euh, à juste titre, la géopolitique est un des facteurs qui joue. Pour la Chine à, à, à cofinancer hein, des réacteurs en Angleterre, c'est un peu le, le, le bout de leur initiative qu'on qu appelle la nouvelle route de soie, euh, Belt and Road Initiative. Et vous savez en Personne ne sait vraiment, mais on, on parle de 1 000 milliards de dollars d'investissement de, de la Chine de, de, sur cette initiative. Et c'est quoi C'est de financer de l'infrastructure dans un grand nombre de pays. Et ça crée des liens, ça crée des liens, ça crée aussi des dépendances euh, évidentes. Vous savez, quand vous vendez une centrale nucléaire aujourd'hui, vous créez une relation, une dépendance, pour combien de temps 100 ans de l'ordre de 100 ans. C'est comme ça qu'il faut penser. Donc c'est pas mal. Vous créez une, une situation où vous créez une relation pour être plus neutre et une dépendance pour être plus claire euh, euh, entre deux pays. Mais c'est un intérêt, c'est très clairement un intérêt vendeur. Il n'y a, a pas de marché d'acheteurs pour les centrales nucléaires. Il y a un marché de vendeurs. Et les motivations sont différentes. Les motivations de la Chine sont différentes de la Russie. Quelle est la, quelle est la motivation euh, de, de la Russie à vendre en Turquie, par exemple ben, Qui veut prétendre de savoir Quel est l'accord qu'en passé euh, M. Erdogan avec M. Poutine Qui veut prétendre de savoir Mais une chose est certaine, euh, que ce n'est pas un projet nucléaire en soi. Aujourd'hui, on est dans une logique euh, de, on peut l'appeler géopolitique mais on peut aussi appeler ça « package deal ». C'est-à-dire il y a des tas d'accords qui tournent autour. Euh, peut-être des engagements long terme sur les, les prix du gaz naturel, peut-être la relation avec l'OTAN de, de, de la Turquie. Euh, je n'en sais rien. Euh, mais ce sont des, des, des drivers, ce sont des, des, ce qui pousse aujourd'hui, euh, qui, qui donne des motivations pour continuer à vendre ou continuer à acheter des, des réacteurs nucléaires. En, de, en dehors du secteur porté par la Russie et la Chine dans, dans, dans, dans le domaine de la construction, on parle beaucoup des, des mini réacteurs qu'on appelle les SMR comme un avenir commercial en tout cas. Et euh, en quoi le le secteur nucléaire a tout intérêt à, à, à essayer d'en vendre le plus possible actuellement Bon, la, la, la première chose qu'il faut dire, que c'est des réacteurs PowerPoint. C'est-à-dire, c'est des idées, c'est des concepts très vagues. Hein. Et c'est beau hein, quand vous regardez les slides euh, sur les, les. Il y a maintenant plusieurs dizaines de, de, de concepts. De concepts. Mais c'est quoi un concept c'est des jolies images et quand on regarde en réalité, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est que qu'est-ce qu qui, qu -ce qui existe sur le terrain. Faisons le, le, le résumé. Il y a deux réacteurs qu'on pourrait appeler des SMR euh, que la Russie a mis en service. C'est des réacteurs euh, euh, euh, sur des barges. Euh, de deux fois environ euh, de, de, de, de, de, de, de 30 MW. Ce qu'on appelle des réacteurs flottants. De, ce qu'on appelle des réacteurs flottants. Et alors, ces réacteurs-là devaient, devaient être la démonstration de la faisabilité des SMR euh, par la Russie. Euh, temps de construction prévu 3,7 ans, temps, temps réel de construction 12,7 ans. Explosion des coûts de construction et de tout ce qui va avec. Les chiffres exacts, ne, ne me posez pas la question sur des vrais chiffres de construction en Russie. Hein. Je, je, je n'oserais pas euh, dire quoi que ce soit, mais on n'a pas besoin d'être expert si, euh, si ça dure euh, presque quatre fois plus, plus longtemps. C'est ça qui est le plus cher dans le nucléaire, c'est les, le, les frais financiers, c'est l'immobilisation de capital. Bon, ça, c'est le seul truc qui existe jusqu'à maintenant en termes de réalisation. Ensuite, il y a la Chine qui construit depuis 2012, depuis 2012, deux réacteurs haute température, euh, euh, à Shidao Bay, euh, et c'est des réacteurs de 100 MW, deux fois 100 MW, donc c'est trois fois plus, plus grand, mais c'est pareil, ça n'a pas marché non plus. Ça devait être, devait être une démonstration d'une technologie améliorée. Donc ce n'est plus une, une technologie euh, comme on la connaît. Mais euh, le, enfin, ça existait dans des prototypes déjà avant. Mais je veux dire, ça devait montrer autre chose. Bah, vu les temps, de, les temps de construction, ça n'a pas marché non plus. Ensuite, il y a l'Argentine qui construit depuis 2014, désespérément. À un, à un réacteur de, de 25 euh, mégawatts. Maintenant, on a parlé de la Russie, on a parlé de la Chine et on a parlé de l'Argentine. Ce pas vraiment des pays qui ont des structures d'autorisation de, de, euh, euh, légale euh, comparables à ce que on connaît en Europe de l'Ouest. Donc, prenons l'Europe le, de l'Ouest, il n'y a rien. Il n'y a ni un réacteur, un design même en cours d'autorisation, même en cours, il n'y a même pas un design qui a été soumis aux autorités de sûreté. Il n'y a rien. Aux États-Unis, un design a été maintenant soumis à l'autorisation et a obtenu – alors là, ça c'est un succès fou – ils ont obtenu une autorisation générale, générique. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a on a autorisé une, un procédé général. Et à peine c'était tombé, euh, la, la société NewScale, qui, qui, qui propose cette technologie, a dit qu'ils vont augmenter la capacité du, du design de, de 60 MW de 25%, donc à 77. Et d'ailleurs, l'idéal, ça serait de mettre 12 modules sur un site. 12 fois euh, 77, euh, on arrive en fait à des ordres de grandeur à plus de 900 MW, Donc on est par site, on retourne euh, au, à ce qu'on qu avait. Pourquoi ils augmentent la capacité ben, Si on regarde dans l'histoire l'EPR, hein, dont on parle beaucoup, l'EPR a maintenant 1650 MW. Ce n'était pas l'idée au départ. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'un réacteur aussi énorme. C'est pour des raisons économiques. On a calculé que ça coûte moins cher si on augmente les kilowatts installés, donc par kilowatt, ça devient moins cher. Il y avait même un design qui, allait de, de, qui était de 2000 MW, Vous imaginez Parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer ça dans les calculs économiques. Et d'ailleurs, ça n'a jamais marché parce que maintenant, ça a tellement débordé les, les estimations qu'il qu n'y a plus de limite. Mais... A l'inverse, si vous faites des, des entités très petites, la seule façon de récupérer ou de, de compenser l'effet de taille, c'est le nombre. Donc il faudrait vendre, vendre des centaines de ces machines pour pouvoir entrer dans une logique économique. Et quand on regarde les estimations actuelles pour, le, pour New Scale, ben, ils sont comparables à ce qu'on a comme, comme coût estimé pour les EPR aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné Rien. La grande différence, c'est qu'au moins, on est en train de, de construire un EPR. Euh, EDF, qui parle de SMR dans, son dernier, dans sa dernière conférence de presse euh, pour, sur le rapport annuel, et ils disent qu'ils veulent construire un prototype à 2030. Excusez-moi. Si on parle d'avenir de la planète et on parle climat, on n'a pas le temps. Donc ça n'intéresse pas ce qu'on pourrait avoir en grande quantité 2040. Parce que si on fait un prototype 2030, ce que j'y crois pas parce que EDF n'a jamais tenu parole par rapport à ses prévisions de, de construire quoi que ce soit. Mais même si c'était un prototype à 2030, comme aux États-Unis New Scale, ils disent maintenant même même ordre de grandeur on ne va pas en faire des centaines l'année d'après. Donc on parle 2040, on n'a pas, pas le temps. Et il faut savoir où on met l'argent aujourd'hui et pas demain. Justement dans le cadre de l'urgence climatique que vous évoquez, depuis quelques éditions, votre rapport donc, intègre un chapitre sur les énergies renouvelables. On en est où du match nucléaire énergie renouvelable et Est-ce qu'il y a match d'ailleurs comme, comme le disait dans, dans la préface du rapport 2017, un, un, j'allais dire un vieux sage, euh, euh, Dave euh, Freeman, qui était le, le patron de, de TVA, une, une Tennessee Valley Authority, qui, est, qui était la seule grande entreprise publique d'exploitation, enfin d'électricité. De, de, euh, il disait en 2017 « the debate is over », le, le débat est fini, les renouvelables ont gagné. C'est-à-dire dans le match, si vous l'appelez le match, le match est terminé. Et ça me, fait, ça, ça, ça me rappelle une autre idée, c'est qu'en fait, vous savez, les, les, les basculements technologiques qu'on voit se font en général des basculements de rupture, pas l'évolution, les ruptures se font à une vitesse folle. Vous savez, j'ai vu un, un, une présentation magnifique d'un penseur, euh, d'un futurologue, si on veut, euh, qui, qui a montré une image de New York de 1906 où on voyait que de, des, des... comment on dit les, les, les chevaux avec des, des charioles, des, des calèches et une voiture. C'est-à-dire, la, la, la, la rue était bondée de, de chevaux et des, des calèches, de, de calèches. Et puis, une voiture. Dix ans plus tard, c'est exactement l'inverse. Que des voitures et une calèche. En dix ans, ben nous, en ce qui concerne l'énergie, on est en plein milieu. Et c'est une, une, une, une courbe S ça commence doucement et puis ça, ça prend une grande accélération et, et ça, le, le dernier carré est plus lent. Mais on est en train de basculer complètement dans un autre système. Je veux dire, aujourd'hui, ce n'est plus une question de, de nucléaire ou de, de gaz ou de je ne sais quoi. Je veux dire, quand vous regardez quelle, quelle est la, la part des renouvelables qui ont été connectées au réseau, on n'a pas encore les chiffres 2020, mais euh, euh, euh, 2000, 2019, c'est 95% ou quelque chose comme ça, c'est presque la totalité qui, qui sont renouvelables. Donc c'est déjà factuellement, je veux dire, le nucléaire n'a plus aucune, euh, aucune importance, et rappelez-vous de, de, de, de cette comparaison de chiffres, 0,4 comparé, à 248. Les 248, c'est un chiffre qui a été donné euh, il y a deux semaines par le patron de l'IRENA, de l'Agence internationale des énergies renouvelables, lors d'une conférence. Moi, jusque-là, je ne je, jusque connaissais pas ce chiffre. Bon, ce sont des estimations, mais qu'importe si c'est 252 ou 245. Euh, je veux dire, C'est ça la, la différence. C'est-à-dire, on, on parle de, de plus de 600 fois de ce qu'on fait. C'est devenu insignifiant. Donc, le, le match est fait. Après, il y, a, il y a le nucléaire qui est déjà existant. Euh, L'AIEA, donc l'Agence internationale d'énergie atomique, euh, avançait que la fin du nucléaire engendrerait euh, des émissions de CO2 très importantes et poussait euh, plutôt euh, clairement au prolongement de toutes les centrales existantes. Qu'est-ce qu'on fait des centrales existantes actuelles Est-ce qu'il faut les prolonger Est-ce qu'il faut conserver ce mix euh, énergétique Non, vous, vous faites bien la différence parce qu'il faut, faut absolument différencier entre le nouveau nucléaire, où là, il ne, il ne peut pas y avoir de débat, c'est clair. Et, et laissez-moi rajouter un, un autre point quand même, c'est qu'on qu construit aujourd'hui du solaire à des coûts incroyables. Je veux dire, le, le record mondial, euh, il est de 11,14 euros par mégawattheure. Euh, les gens n'ont pas l'habitude de calculer en, en mégawattheure, donc c'est en kilowattheure, ça veut dire 1,114 euh, euh, cent par kilowattheure. Vous vous rendez compte Donc, euh, revenons au... Ça, et ça c'est... Le, le, ce record, il n'est pas en Asie, il n'est pas euh, au Moyen-Orient, il est au Portugal. Euh, ça, c'est le record mondial de 2020. On verra ce que ça sera euh, euh, en 2021, puisque ça change tous les ans et tout, toujours dans la même direction. Alors que pour le nucléaire, tous les, tout, euh, chaque année, dans l'autre direction. Euh, donc ça devient de plus en plus cher. Donc, <coughs> euh, moi, la logique qui, pour moi, il faut euh, adopter, c'est d'abord, si on parle climat, exactement la même logique que pour les réacteurs euh, nouveaux. C'est-à-dire, si je dépense un euro, qu'est-ce que je peux acheter pour ça et, et pour ça, mais pour, pour pouvoir décider de ça, il me faut l'information réacteur par réacteur. Et ça, c'est capital. Et c'est capital pour les décideurs, pour avoir une base de décision. Par exemple, si en France, on dit on va arrêter en dehors de Fessenheim, euh, 12 réacteurs en plus d'ici euh, 2035, euh, ben, c'est lesquels Et quels sont les critères pour les choisir Eh ben, euh, bien, euh, excusez-moi du peu, mais l'économie doit être un des facteurs, pas le seul. Mais donc je demande depuis des années qu'on crée et qu'on a un débat de société sur les critères de sélection de, de réacteurs à arrêter pour, pour avoir une hiérarchie logique des, priori des priorités. Et ça peut, être, ça peut être la densité de population, ça peut être le risque, euh, ça peut être euh, euh, par exemple l'exposition le, le, le, aux inondations, ça peut être l'exposition au tremblement de terre, ça peut être beaucoup de choses. Bien entendu, la vétusté aussi. Mais le facteur économique est quand même un des facteurs. Et qu'est-ce qu'on a en France On a un chiffre qui est donné par EDF. Et même les calculs qui sont faits, qui sont faits par la Cour des comptes, la seule autre source existante, sont des, des, sont des chiffres qui sont basés sur ce que, ce que leur donne l'EDF. Le Et ça, ce sont des moyennes sur le parc, euh, sur l'ensemble du parc. C'est inacceptable. Il faut un bilan réacteur par réacteur. Et quand on fait ça, on se rendra compte que, et on le sait d'autres pays, que la différence entre les réacteurs le moins cher et les réacteurs le plus cher, c'est au moins un facteur 2. Revenons au, aux chiffres, si on a un, un, un coût de fonctionnement, donc hors, hors investissement, hors capital, de... Qui sait Mais mettons entre 35 et 40 euros pour donner un chiffre. Je ne prétends pas savoir, mais pour donner un chiffre. Ben, 35 à 40 euros, vous comparez ça avec le record mondial à côté, en euh, Portugal, 11,14. Et d'ailleurs, 2021, ça se rapproche. En Espagne, on a eu moins de 15 euros le mégawatt -heure pour le solaire, et 20 euros pour le méga, du mégawatt-heure pour l'éolien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement... Vous ne pouvez pas, à ce tarif-là, tourner, faire tourner une centrale nucléaire. Aucune. Aucune. Ce n'est pas, pas le classement. Aucune. C'est impossible. Euh, mais la question, c'est que ben, si c'est aussi peu cher, ben, vous pouvez rattacher de, du stockage avec les coûts d'éolien ou de, de solaire. Et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire, on, on entre dans une logique. Ben, écoutez, si je peux, euh, à une vitesse folle, et la, la, la vitesse de construction des, des champs solaires ou, ou éoliennes est, est vraiment... Incroyable, hein, je veux dire, on fait aujourd'hui des, des grandes installations offshore en deux ans, euh, dans l'ordre de grandeur des gigawatts, donc l'équivalence d'un réacteur. Donc c'est extrêmement rapide. À terre, évidemment, encore plus rapide et encore plus rapide pour le, pour le solaire. Et, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut dire, bon, écoutez, qu'est-ce que ça coûte la, la, le nucléaire existant a un avantage a priori considérable, il existe. Donc, il est disponible. Donc, il peut produire ben Peut-être pas. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que EDF n'a plus aucune idée de la date de remise en service le jour où elle met un, un, un réacteur à l'arrêt euh, pour euh, rechargement de combustible et maintenance. On a calculé en 2019 que il y a eu au total 5580 jours réacteurs à puissance zéro, c'est-à-dire aucune. La nuit, hein, comme le solaire, hein, c'est la nuit. La nuit des réacteurs, 5580 jours. Oh, nuit profonde, pas petit matin ou petite soirée, Nul, production nulle, 5580 jours. Ça veut dire plus de trois mois, plus de trois mois par, euh, par euh, réacteur en moyenne de, de, de puissance zéro. Ce qui est le plus intéressant, c'est que 1700 jours là-dedans n'était pas prévu. C'est-à-dire pour 1700 jours, EDF pensait avoir un réacteur qui donne de l'électricité, mais n'en non, avait pas alors toute l'idée de le nucléaire est là et peut produire, c'est très relatif. Le réseau allemand, avec un taux qui, qui est autour de 50% maintenant d'énergie renouvelable, est plus stable que le réseau français. On, on, on se dit, euh, donc, c'est techniquement aujourd'hui plus du tout une question euh, Aujourd'hui, c'est une question comment j'organise le réseau et comment j'optimise les flexibilités. Et là, on a encore beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités qui ne sont pas du tout euh, épuisées. Est-ce que vous pensez particulièrement en France qu'il y a une volonté politique d'abandonner à terme le, le nucléaire je, je, je prends comme exemple la loi climat euh, qui, qui, qui, à travers la, la Convention citoyenne pour le climat, n'avait aucun chapitre consacré au, au, au nucléaire. Je, je, je pourrais prendre l'ancien ministre de l'écologie de Rugy qui, qui d'un coup euh, découvre que le nucléaire euh, se, serait d'importance pour la France où on peut encore prendre comme dernier exemple le président Macron, avec d'autres dirigeants européens qui écrit à la Commission européenne pour faire, pour faire intégrer éligible le nucléaire au label d'investissement vert qui permettrait d'avoir des investissements colossaux pour construire de nouvelles centrales. Est-ce qu'il y a une volonté politique en France d'ouvrir les yeux sur le nucléaire tel que, tel que vous... Non, je pense que c'est clair. Il y a une volonté à l'envers de, de, de tenter de pérenniser ce choix. Et euh, je, je veux dire, le, le, le discours que le président Macron a tenu euh, au creuset, euh, au pardon, au Creusot, euh, dans l'usine de Framatome, était, était pas un, un, un discours euh, comme un autre. C'était un, un discours euh, de stratégique, euh, où il a dit très clairement que L'avenir le, le, économique, l'avenir industriel, l'avenir éco écologique, l'avenir stratégique passe par le nucléaire. Et euh, bon, euh, il est clair que la grandeur de la France, hein, euh, c'est dans l'esprit d'un certain nombre de dirigeants, c'est bâti sur le nucléaire. Et la France a utilisé le nucléaire comme moyen géopolitique depuis les années 50. Ça, c'est. Un côté et l'autre côté c'est la, le lien avec le militaire il faut pas l'oublier il, il y a on a essayé de, de creuser ça euh, dans le rapport 2018 euh, parce que c'est clairement un des, une des motivations pas la seule et je, je, je, je vraiment je mets en garde contre la, toutes les tentatives de simplification les, les motivations sont différentes d'un pays à l'autre et même à l'intérieur d'un pays, il peut y avoir des, des, des motivations différentes. Mais il est clair qu'aujourd'hui, depuis 3-4 ans, on, on vit quelque chose de très nouveau. Je n'ai jamais vu ça avant. C'est-à-dire des pays qui disent clairement, écoutez, euh, on a euh, une infrastructure militaire, que si on abandonne le nucléaire civil, on a des problèmes. Parce qu'il y a des interdépendances. Et donc, on a créé ce terme. Pas des liens, ça c'est un autre sujet. Mais des interdépendances entre le, le, le nucléaire civil et militaire. Donc pour conclure, en fait, là, sur les 20 ans à venir, la France restera une exception dans le monde euh, du point de vue nucléaire ben, Vous l'auriez compris, moi je suis un grand fan de, des analyses empiriques. Donc j'aime bien voir euh, ce qui se passe sur le terrain. Donc j'aime pas trop la spéculation. Par contre, si je regarde ce qui, où on en est aujourd'hui, euh, je vois une entreprise d'État euh, qui n'a plus un modèle économique viable. D'ailleurs, ça, tout le monde l'admet. C'est d'ailleurs la raison pourquoi euh, on veut démanteler cette entreprise. Mais l'état de cette entreprise, c'est quoi C'est officiellement 42-43 milliards de dettes. Euh, NET, euh, c'est une entreprise qui perd 100 à 200 000 clients par mois, euh, à une époque où les concurrents renouvelables, non seulement dans le pays, mais à la frontière, euh, proposent des, des tarifs qui sont imbattables avec le parc actuel. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu que EDF va vendre dans cinq ans, dans ces conditions-là Ça, c'est la question. Donc pour moi, il ne s'agit pas de la question « est-ce que M. Macron ou une telle, un tel gouvernement prévoit de construire six EPR ou je ne sais quoi ?» Moi, ce que je me pose comme question, quelle est la capacité de survie de cette industrie Et quand je vois la situation réelle du marché, je me demande « qu'est-ce que EDF va vendre dans cinq ans ?» Je, moi, je, je pense que la probabilité pour qu'on ne construise plus jamais de réacteurs nucléaires en France est très élevée, très élevée. C'est pas en dictant, en, faisant, en prenant une décision comme ça, euh, que ça se fera. C'est beaucoup plus compliqué, c'est plus complexe. On ne parle pas de garage, on parle d'installation d'une complexité inouïe. Et on n'arrive même pas à construire un réacteur. Et on parle de six autres, enfin c'est même s'ils ne doivent pas entrer en service avant 2035, parce que c'est ça aussi. Hein. Donc moi, la contrainte économique qu'on a, elle a une, une, une conséquence sur les autres aspects, c'est-à-dire sur la sûreté et la sécurité. Et ça, c'est vraiment inquiétant, parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin d'être expert. Je veux dire, si les exploitants d'installations à haut risque sont sous contrainte financière et économique, c'est pas bon. Et on voit que l'EDF ne contrôle plus ses arrêts de tranche. Donc elle, elle n'est plus maître des, des, de la durée et du coût des arrêts de tranche. Et donc la combinaison des deux, c'est pas ça. Michael Schneider, je rappelle que votre équipe et vous-même publiez chaque année un rapport indépendant sur le développement de l'industrie mondiale de l'énergie nucléaire. Michael Schneider, je vous remercie de l'entretien. Grand plaisir.